Ma cap s'en mêle. Je vais répondre la bonne parole. Avec ma warframe de prêtre. Ah c'est euh, Aaron. Oui. Donc faut que j'apprenne à utiliser l'encensoir correctement. Et globalement, l'ulti, j'absorbe tous les dégâts de... qui sont faits dans la zone et je les transforme en un bonus de... de dégâts critiques. Pour tout le monde dans la zone. Donc plus on se fait taper, plus le bonus est important. Sachant qu'on est immortel. La... Tant qu'on est dans le le pouvoir est actif. Et... Et euh... est oh, mais ne pas prendre des photos. Qu'est-ce qui se passe, Oh, mais qu'est-ce qui se passe Il a disparu. Et je vais mauto flageller. Est-ce que, quel... est que vous sentez quelque chose Là, les relire c'est foutu ah, et si vous avez besoin d'énergie, mon troisième pouvoir, en fait, je sacrifie mon énergie pour en donner à tout le monde. Parce que je suis un mec sympa. Alors, oh, je crois que c'est plus compliqué en fait. Ouais, il faut, en fait, il faut euh, que tu en sacrifies pour de... tuer des gens pour en gagner. Voilà. Donc, plus des devenir... En même temps, je demande quand même comment tu fais pour manquer d'énergie. Non, mais facile quand j'en consomme. Bon, oh, je pars devant, du coup. Euh, c'est quoi, Alexandre Vous l'avez entendu un petit peu parler ou Ben non, ouais, il a dit bonjour. bonjour. Non, on t'entend euh, très, très très très très très très mal. C'est problème part de temps, micro. En fait. Ah, c'est fort probable. Oui, tu parles dans le vent, oui monde d'énergie tout ça De l'énergie non je garde Des cours droit voilà, voilà. j'ai tué trois euh, euh, la réaction en chaîne <rire> <rire> Je suis en train de penser, j'ai toujours pas custom mon lieu de Juste comme je le soupçonnais, un autre théorème. Limbo's formula for inventing mm -hmm. the mm -hmm. entropic mass of void quanta is downright naughty. I want more. Operator, please hurry. This story is getting euh... quite good. More parts to the story. My word, he is a magician of logic. Hein? Just when I think his diffraction principle is full of dangling ratios, he expresses his dynamic constant in pure numbers. I never saw it coming. Il y en a un qui a trop bu. Très bien celui qu'a trouvé. <rire> Les réactions chaîne n'empêche. le coup, pouvoir de vol pas assez. Bon. Ouais, il est très efficace. Je mmh. pars devant. Sauf que Seb est déjà parti devant. Ah, mais je suis con. Je me disais, c'est normal, il prend pas mon. Il prend pas ma barre d'énergie, j'essaie de le donner au radiateur. Euh, je sais pas ce que j'ai dû trifouiller au niveau de mes options, mais maintenant mon opérateur il fait des commentaires à chaque mission. C'est à dire. Pas... Et là il vient de me dire que les corpus en fait c'est une, une secte qui vénère que l'argent. Ouais. Euh, comme ça c'est gratuit. Une fois il m'a dit que les greeners autrefois étaient des grands bâtisseurs voilà, Et... ouais. je, je Je sais pas ce que j'ai dit, moi ça dit, me, mais me le fait show. pas hein Ouais non plus. Ça me le fait, euh, fait depuis le début. Donc. Et... pas depuis le début. Non Puis, mais euh... Alexandre, t'as dit quoi oui, ça me le fait depuis euh, Depuis, comment ça s'appelle la quête là. Hein. Le son moral. Moi j'aime bien comment la... Le Warframe se barre avec le tube. C'est jamais. The final part. I cannot wait harrowing leaps of cross-dimensional gymnastics will he attempt next Je n'ai pas de cristal d'argon. Oh, bah qu'à cela ne tienne. C'est important d'être à sur les couleurs, parce que sinon après... bah il manque les systèmes maintenant. A force de faire des missions c'est vrai que bon... Elle se débloque à peu près toute seule. Ah... J'ai l'impression de jouer Alpha 2. regarde j'ai une disqueuse. Attaque du poulpe géant Il va falloir que j'augmente la portée de ce truc. Photo. Photo. Photo. Ah, je vais prendre des photos. Mais. euh. Non, laisse-moi de prendre des, des photos Ah pardon. Euh, fais gaffe parce que les murs vont s'ouvrir sur les côtés et il euh, y a des sentinelles qui vont nous tirer dessus. Enfin, euh, sauf si tu oui, montes sur la. Sauf si voilà. tu montes sur la. La plateforme euh, du bout. Hein. Ah, si euh... Boum. Voilà. En fait, tu regardes le trait vert parce que je... le, les traits Moi, j'ai pas de trait vert. Ah Ah C'est bête. Il y en a plus maintenant parce que tout le monde l'a récupéré, mais. Bon j'en suis à combien Quarante une photos, pas mal Je crois qu'il y a des gens. Oh. Auriez pour la photo Éjection euh, T'es où toi mmh. Ah ouais, ça se casse Tu vois C'est ah bien le mode radar, ça te permet de découvrir des planques secrètes. Ouais le radar il est bien. Oui, Vas-y montre Oui non en faut Ah oui quand même oui quand même oh, C'est joli Oui oui, en effet, c'est.. Oh mais c'est bien. Juste en dessous de l à la haute. C'est juste la corniche trop. Ah Carrément bon, bon, On va en finir la mission, il va la finir de son côté. Là, Voilà, là ça va. Tu passes entre les piliers. Et après, c'est là où je suis perdu parce que je. Ah, attends, il y a une porte là. bon c'est une fausse porte. Là où je me dis, bah, il y a des trucs à faire, mais. c'est les. Ouais. On ouais. sur les dalles. D'accord. T'as eu Je me fais pas avoir sur ces trucs-là, moi d'habitude ouais je mais c'est pareil d'habitude tu déclenches pas les pièges dans les missions c'est vrai bah, j'ai quand même fait fort hein. parce que j'ai je, je déjà fait des missions espions après hein. j'ai rien déclenché j'ai tout fait propre euh... oh. oh, impression bavure ah, là, là. Ouais, j'essaye de passer rang 14. et quand je serai prêt à rang 14, j'aurai le droit à balistique après euh, du coup ouais Seb t'avais pu finir la mission de ton côté ou bah je, euh, bon, non non j'ai été euh... T'as craché. Ah, tu <rire> Bon, parce que nous, on s'est bien, on s'en est bien mis plein, <rire> plein, plein <rire> de bides. Sting. <rire> Et des fois, je le mets sur les lios, ça dépend. Non, euh, maintenant, je le mets, euh, ouais, sur les lios. Bah, encore oh, T'abuses. Ah, je serais au courant quand même. j'habite pas si loin que ça. Calme, on va dire ça me rappelle une mission euh... on a fait une mission de défense au roquin et dans l'équipe il y avait, donc moi j'ai pris Frost il euh, y avait une Sarine et il y avait un Vauban plus un quatrième je me souviens un peu donc moi avec le Frost j'avais mis la bulle euh, pour protéger le... le truc à défendre et après, euh, le... comment dire, pour ce qui est de faire le ménage, bah en fait, euh, Sarin n'arrêtait pas de spammer son pouvoir. La Sarine, en gros, elle passait son temps à buter tout le monde, parce que dès qu'elle utilisait son pouvoir, t'avais tout le monde à 40 mètres qui crevait. Et euh, les autres, pareil, qui se baladaient beaucoup. Moi, tu sais, avec Frost, je reste dans ma bulle, j'attends que les autres viennent. Sauf que du coup, il bah, n'y avait plus personne qui venait. Donc ce que j'ai fait, tu fais Frost, je suis dans ma bulle, je me suis assis, littéralement, hein, j'ai assis mon personnage. <rire> et Vobo, euh, il a vu ça et du coup, il a décidé de s'amuser en mettant le piège tremplin. Donc en gros, il passait son temps à me faire sauter euh, <rire> dans tous les sens. Et moi, je restais comme ça, je me branchais pas. Tu sais, il a dû se dire, oui, il est AFK ou un truc dans le genre, sauf qu'en fait, moi, j'étais devant mon écran, hein. mm -hmm. C'était comique. Et un power throw. Ouais. Le huitième que je récupère.